Le repas de ce soir, c'est de la salade. Ça, c'est pas bon pour moi. <rire> il est rouge, il vient du sonat en... comme ça Patricia, elle a la, la feuille. Il faudrait regarder. Demain-lui, elle. Là, dès que je reviens, je la laisse. Oh, T'es clé ou Ah, tu filmes, là Bah non je, non, je fais comme ça. Pour, pour faire joli, je lève non, je mon téléphone. Mais non, je filme. C'est joli quand même, là. mais j'aime bien ce petit chat celle de Stéphane, celle de Philippe, la mienne, celle du fils, le père, Jackie, et est qui et derrière, c'est qui derrière le, le dis tu dois pas savoir ça Le logo de la, du tueur. Quel <rire> logo C'est pas mal ça. C'est bien ce t-shirt là, tu l'as vu Ah, ah Je sais plus où j'ai acheté celui-là. J'ai demandé à Philippe là pour le... À peut-être. Ah bon À Grimont. Mais là, tu as en t'es comme ça. Ici là Ouais. Ah bon Ah, j'ai même pas transpiré dans mon truc aujourd'hui. Moi j'ai transpiré comme un bœuf. Ouais, euh, rien, rien, même, rien du tout. Hein. Rien du tout hein. Surtout, euh, su surtout quand on a ouais. surtout quand on a on a, on a dépassé euh, tu sais la la, le, la sortie d'autoroute là. Ah mais il faut On t'attendait. Hein, ouais. Autant on était bien dans, le, dans les montagnes. Euh, on peut profiter quand même de la vue. Euh. Ouais. Voilà, je vous fais profiter depuis le chalet, la vue, petite vidéo sympa. Ça fait vraiment du bien d'être là. Déjà après ça, les minutes. Au U1. Ouais. C'est quoi c'est C'est C'est un à hein euh, ouais, qu'il OK, il mange que le sac à Ah bon Steak à caché au de Encore un qui a été élevé dans du coton, c'est ça <rire> euh... <rire> C'est pas c'est pas qu'il a Attends, ben. Voilà. Non, non, bon, On termine avec Claire Chazal. <rire> ça, c'est joli, ça, par contre, le pipeau là. Sympa, non Non Mais mmh. voilà la chambre. Je vais ouvrir un peu, tiens.